Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir de rentrer la caillou pour capable porter baou. Yon nouvelle émission ben. Préparez-vous les gens qui sont chrétiens sur la chaîne, les gens qui sont vaudouisants, les gens qui sont catholiques, écoutez ça c'est pour vous. C'est un message complet pour vous. Mais il y a une grande question. Le frère, il s'appelle frère Josué. Franchement, c'est quelqu'un qui va bouleverser l'univers évangélique en Haïti. Parce que les m'a des types ça qui a prêché la première question que je me pose, c'est que, et est-ce que c'est un Timoun ou bien c'est un personnage Bah oui, ça c'est la grande question. Et juste avant, il faut me dire que euh, m'a profité saluer quelques fans au niveau de Miambalais. parce que là, mon des noms en, en un pile. Il y a notre ami, Wilbert, de Radio Puissance FM. Donc, euh, la puissance des radios là-bas, euh, ça fait du bien à chaque fois d'entendre que ces gens-là, euh, ils regardent souvent. Ben écoutez... Est-ce que c'est un petit ou bien c'est un personnage? Même si c'est un petit monde, mais on a l'impression que il li incarne un personnage. Parce que, un qui fou sage, ça dit ou là, ou pas dire que c'est un petit dit. Ou mais écoutez, c'est quand même un enfant. Il est comblé. Il est pragmatique. Il est concret. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de dire qu'il lance la comme si il à parole. Mais il calcule ce qu'il dit. C'est comme. L'évangile de Saint-Pierre, ça veut dire, ça a l'impression que les petits mounsa, chita si la prêchée devant eh bien, il faut quand même entendre. Et j'en profite justement pour saluer le courage de nos confrères de détente Info, parce que nous avons un travail sérieux dans le domaine évangélique-là, et qui permettent que de jour en jour, nous ayons en pile séquence dans prêche, petit jeune ça. Qui analyse moins fait Moi, ouais c'est un jeune qui est même toujours mis en phase sous tout sujet que pral traité Donc, sujet lié, il est toujours bien cerné. Je fait un constat, je vais quitter nous. Attendez, frère Josué, à travers prêche, -Silla, qui est toujours prêt pour faire en sorte d'équilibre à travers ses paroles, et puis après, nous pour nous conclure. Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Nous disons bon Dieu merci, nous baillons bon Dieu, action de grâce et qui permettent que nous capables de passer ici pour nous capables de continuer le lever bon Dieu, adorer nous en esprit en vérité et pour nous capables de partager ensemble avec vous hein, la parole de Dieu. Nous saluons chaque monde qui est ici. A, qui fait sacrifice malgré tant par fin en forme. Donc que mon Dieu, notre grâce, il va continuer de verser faveur à travers la vie. Et nous saluer tous chaque et monde qui a suivi ça par le moyen des multimédias. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1 Nous allons considérer le verset 14. Le verset 15 et le 16e verset. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 14 à 16. L'Assemblée a prié de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16.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 car je suis saint. Parole du Seigneur au ah, Kamabchita. Bon c'est que soixantaine non, les, euh, dans un thème, levons et célébrons Dieu pour cette soixantaine dans l'unité et dans la sainteté. Et ce même ça, nous gagnons un sujet qui sort dans un thème ça, qui c'est la vision de Dieu, de la sainteté ou bien de la sanctification. Et mes frères et soeurs, c'est important pour que chaque monde qui marche avec mon Dieu ait une révélation sur le Dieu de la sainteté. Pour qui raison, un monde qui marche avec mon Dieu connaît le Dieu de la sainteté, c'est qui est ce lié, parce que c'est impossible pour un monde mener une vie qui sainte sans qu'au préalable n'y ait pas une idée de la sainteté de Dieu. Donc c'est peut-être ça, donc euh, la vision de Dieu de la sainteté elle est très importante pour connaître, pour capable mener une vie chrétienne qui est marquée par la sainteté. Et à Soya, nous avons parler de deux éléments seulement, parce que nous bien as assez de temps. Et, premièrement, nous avons fini pour le mot saint. Deuxièmement, nous aimé, ouais avec où la sainteté de Dieu. L'autre parler de saint, la sanctification, c'est quoi? Et deuxièmement, nous t'aimons parler sur la sainteté de Dieu. Est-ce que vous ça? Le bon Dieu t'a parlé avec Moïse. Pour Moïse, tu construit le tabernacle. Ou après, mon Dieu te dit, Moïse, ou va construire ta tabernacle selon le modèle qui est en l'air. Donc, tout ça qui est fait sur la terre, pour faire mon Dieu plaisir, il faut le sortir dans l'éternité. Pour le monde, même une vie qui sait, ça dépend de ça, le bon Dieu. Est-ce qu'elle a une vision sur la sainteté de Dieu Donc, la, la sainteté, c'est quoi Le mot saint, c'est quoi dans l'origine donc le mot saint est sorti dans le mot hébreu qui c'est Kadosh. Il est sorti dans le mot grec qui c'est Agios Et tous les deux mots, je vous l'ai dit, mis à part pour Dieu, séparation avec le péché. Et troisième la troisième définition qui c'est la consécration. Je reprends. Le mot saint est sorti dans deux mots, le mot hébreu mo et le mot grec. Le mot hébreu, est Kadosh et mot grec là c'est agios tous les deux mots ça dire qui ça dire mise à part pour Dieu. Il veut dire tout séparation avec le péché. Il veut dire tout la consécration. Donc là yo dit gens Pour qui ça veut dire, parce que lycée parce que les séparés avec le péché. C'est les monde qui mettel à part Mettez à part pour le service saint de Dieu Donc c'est ça le mot saint, on vous l'a dit Et qui ça, la sainteté de Dieu est. Parce que nous était dit que nous parlons sur le mot saint et la sainteté de Dieu Mes, mes chers amis, Dieu est saint Dieu lit absolument, les saint Donc la sainteté de Dieu qui s'allie La sainteté de Dieu c'est l'essence même de la nature de Dieu donc, même Jean, si je prends l'homme, si je prends le corps de l'homme, le corps de l'homme est fait avec poussière. Et pas vrai? Oui. Dieu prend poussière dans Genèse 1er, il prend de l'eau, il met dans poussière, il fait la boue, il font masse, et puis il prend le, le souffle de Dieu là-dedans. Maintenant, le corps de l'homme est fait avec poussière. Et en dépit de Jean, l'homme est frais, en dépit de Jean, l'homme est belle. L'homme égale la matière de l'homme. avait dit le corps de l'homme, il sortit dans la poussière. Et l'homme met sauter, pomper il pas plus que la poussière. Il met sauter, pomper il n'est pas d'accord, pas accepter ça, gourmer à ça. Le corps de l'homme, même sous toutes couleurs toute couleur, il pas plus que la poussière de terre, qui mettait de l'eau là-dedans, il fait une masse et puis il souffle là-dedans. Bon Dieu bénit l'église. Donc, mes chers amis, même jean dit que le corps de l'homme, lui fait avec la, la poussière de la terre. Donc la poussière, c'est l'essence de l'homme, l'essence du corps de l'homme. C'est même jean tour la sainteté de Dieu. C'est lui-même qui fait, bon Dieu, s'allier. La sainteté de Dieu, c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc, bon Dieu n'est pas s'allier sans la sainteté. La sainteté, c'est lui-même qui permet, bon Dieu, sa Et si on retire la sainteté, bon Dieu, le bon Dieu, amen. Parce que la sainteté, c'est hein, l'essence même de la nature morale de Dieu. Et lorsque nous regardons à travers Livre Ésaïe, ou après que Livre Ésaïe parlait de expression ça, le Saint d'Israël. Donc Ésaïe, il n'y a que le parler de bon Dieu, non Ésaïe. 30 fois, plus de 30 fois, il parlait de le Saint d'Israël. Donc Dieu est le Saint d'Israël. Mes frères et sœurs, Dieu est Saint. Ça, ça veut dire, bon Dieu, Saint. Ça veut dire, bon Dieu, est libre de toute souillure. Bon Dieu, pas une pièce crasse péché là-dedans. Bon Dieu, pas même zéro pourcentage de là-dedans. Parce que bon Dieu, dans la nature, il est Saint. C'est l'homme qui fait dans le péché, mais bon Dieu lui-même, lui c'est un Dieu qui est saint. C'est ça qui est même. Donc, Dieu est saint, il n'y pas de souillure, il Et prêtez-moi attention, dans tout le monde, bon Dieu a fait, c'est le qui a fait. fait c'est le péché. Vous <laughs> entendez, bon Dieu est tout puissant, il a fait tout le bagaille Même si bon Dieu a défi pour le faire péché, il n'est pas capable. Et ça fait tout le monde qui péché, bon Dieu qui a un problème. Parce que pas permet pour nature ne permet qui mal. Pas permet pour ne permet car vivre dans le péché et puis pour quel content. D'ailleurs, il y a une définition avec le péché. Il dit que le péché les afflige le cœur de Dieu. Donc si vous si voulez faire bon Dieu par son mauvais jour dans la ville, c'est pour nous péché. Parce que automatiquement, vous avez un péché dans la ville. Le cœur de Dieu est attristé pourquoi ça parce que bon dieu naturellement saint et le pas le péché pas le péché donc mes frères et sœurs ou a songé que à travers l'ancien testament dans l'Exode, chapitre 27 surtout verset 19 ou que bon dieu te dit tout ça est retiré pour lui il doit saint depuis son bagage ou dit à bon dieu la Bible déclarait automatiquement, bon Dieu, réclame mon bagaille, les tout sanctifiés. Ou après, premièrement, les personnes dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs. que bon, dans ce maintenant, d'après ça, et avec euh, de plus de profondeur, ou après que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, bon Dieu, es ouais, mon salut, ce sont des mondes qui sont saints. Deuxièmement, dans Exode 27, verset 19, ou après, bon Dieu dit tout ustensile. Tabernacle a quels sont Quel son vaisseau, quel est un Quel saltaire. Depuis son ustensile. Dans le tabernacle, bon Dieu réclame. Elle, et bon Dieu dit son bagaille qui est sain. Et ou après, à travers l'ancien testament aussi. T'as te gagné ça les lieux. Est-ce qu'on te connaît? Tout côté bon Dieu passé. La sainteté te avec elle. Est-ce que l'église là? Tout côté bon Dieu mettez bien La obligé à accompagner Pour bien dire Même si je un président Les présidents déplacés Ils ont toujours besoin d'un cortège ministériel Les présidents déplacés Ils sont pas jamais lui, Ils ont toujours encore un corps diplomatique Ensemble avec lui. C'est même tout. Si je dis bon Dieu son président Je dis bon Dieu pas déplacé Sans la sécurité Bon Dieu n'est pas déplacé sans la justice de Dieu Bon Dieu n'est pas déplacé sans la fidélité de Dieu Bon Dieu n'est pas déplacé sans l'amour de Dieu Ça veut dire que quand tu bon Dieu passé il râler la sainteté, il râler la justice il râler l'amour de Dieu il râler tout attribuant Parce que bon Dieu n'est pas jamais fait rien Sans pas accompagner avec la sainteté Donc la sainteté ne va pas séparer de Dieu il va pas séparer de Dieu. Et ça fait, il y a une façon de le bon Dieu, même si vous parlez de Dieu ou de le Saint. On a ça dans ce moment. Ou après, Esaïe, non, Esaïe 6, ou après, il ne dit pas dit Dieu, Dieu, Dieu, non. Il dit Saint, Saint, Saint, et l'éternel des armées, et l'éternel dans toute la terre. Vous comprenez ça? Donc, il y a une façon que bon Dieu ou de est le bon Dieu ou de le le Saint. Le Saint. Mes frères et sœurs, Vivre dans la sainteté, ce n'est pas un choix lié, mais au contraire, c'est une obligation. Bon, moi, bon. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas un choix lié. Ça veut dire me je choisis pour me sanctifier, Demessi devait me sanctifier, Moadar ça pour me sanctifier. Quand on entend parler de la de Jésus, la résurrection de Jésus, bon, il Quand on entend parler de la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, bon, il sanctifie. Quand on entend parler de la résurrection de Jésus. La valeur sanctification. Ça, c'est un gros problème. Ce n'est pas une semaine là pour, pour sanctifier. Mais au contraire, la vie du chrétien, il doit être la base de la sanctification. Et ça fait un texte à dit dans un pire là. Il dit Même Jean gens qui est là, ils Et puis il dit Soyez saints dans toute votre conduite. Même Jean les bon gens qui sont là, ils saint ah, mais moi-même quand j'ai servi mon Dieu, moi, je dois sanctifier. Donc, quand on est là, ce n'est pas un choix pour sanctifier. Ce n'est pas un choix choisir. Ce n'est pas une période où vous dites, bon, période ça là, moi dans le jeûne, pendant que je suis dans le jeûne, je me dis que je suis, jeûne, je suis, jeûne, je suis sanctifié. La sanctification, ce n'est pas un jour, avec une période, mais la sanctification, c'est un lié, qui je vais vivre. Donc, la sanctification, la sainteté, ce n'est pas un choix qu'on fait, mais c'est un impératif. Son bagage ou pas qu'on ne peut pas un Son que Dieu prescrit. Chaque monde qui a suivi, bon Dieu m'a dit pour sanctifier. Est-ce que vous avez l'église? C'est un malheur que vous gagné laisse vous joué avec la sainteté de Dieu. Ça, c'est un grand danger lorsque monde avez joué avec la sainteté de Dieu. Lorsque on a méprisé la sainteté de Dieu. Depuis on a joué avec le péché, Lui tout pour qu'elle la en bas a joué avec gros péchés, depuis a joué avec valeur à la sainteté de Dieu, son monde qui pour qu'elle en bâble, et puis la marcher, la il a flané, il est tout pour sont morts en vacances parce que l'homme pas connaît la sainteté de Dieu a frappé. Donc on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et tout ça, mon Dieu, réclamait les modèles pour le sanctifier. L'Église, attendez bien, n'a pas plusieurs exemples. Premièrement, n'a pas Israël. Israël, bon Dieu choisit Israël pour Israël mener une vie qui est sainte. Puisque mon Dieu est saint. En ah, bon Dieu choisit le peuple d'Israël. Elle dit le peuple d'Israël. C'est pour nous mener une vie qui sait. Pour ne pas avoir de problème avec nous. Gardez pour vous. Dans Ézéchiel 36, versets 22 à 23. On nous lit texte ensemble. Ézéchiel 36, versets 22 à 23. Ouvrez le Bible. Ouvrez le Bible. Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 et 23. Ézéchiel chapitre 36. Les versets 22 et 23. Est-ce que l'église est là? n'a plus ensemble. C'est pourquoi dit à la maison, qui ça? D'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qui ça dit encore? Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de qui ça? De mon Seigneur. Continuez. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et puis verset 23 dit, je sanctifierai mon renom qui a été profané parmi les nations. Que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis qui est-ce? Que je suis l'éternel, dit le Seigneur, l'éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Prêtez-moi attention on dans Ézéchiel 36 Dieu a dit, il a choisi Israël pour Israël te sanctifier. Non. Pour Israël te marcher dans la sainteté. Et puis qu'est-ce qu'Israël fait Israël a connu idole, Israël a servi idole, Israël a servi Baal. Israël a servi des démons. Et puis le bon Dieu ouais, a abandonné commandement ils te culturé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé Bon Dieu a dépouillé le peuple. Là. Mon Dieu, il peuple là en captivité. Il y a plusieurs nations qui ont Israël en captivité. Et il y nation qui t'emmène mis d'Israël en pile, c'est Babylone. Et regardez qui ça, mon Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, sa femme qui a quitté Babylone, c'est pas à cause de non. c'est à cause de cette thème, c'est à cause de nos beautés. Mes chers amis, je ne sais pas si je ne sais pas bon je ne pas si je ne sais pas si a ne sais pas Et puisque bon pas est grand, nous sais pas si je ne pas vivre nous. la sainteté. pas imaginez je pas pas pas pas le problème qui est là, c'est que je ne peux pas garder, sans me toucher, parce que cette tu ne peux pas permettre pour que je vivre dans l'idolâtrie, pour ne pas faire rien. Ce n'est pas à cause de vous, il dit à cause de mon grand nom, à cause de ma cité. Et m'a puni ou, pour m'a sanctifier non... dans les yeux de toute nation. Vous comprenez ce que vous avez Il y a, qu a qui était ennemi d'Israël. Pour une ça va Bon Dieu qui était sorti avec Israël dans la mer rouge, traversé, hein, traversé, canale, traversé eh, le désert pour nous assurer C'est Israël qui a mis à genoux devant Baal. Bon Dieu dit ça, c'est pas pour où qu'on fait ça, mais parce qu'il a placé mes hommes devant les païens. Et c'est ça qui a terrifié David. Après, lorsque David a tomber avec Bathsheba et puis qui s'est passé? David connaît le péché et ça fait le parler que le somme 51, il va dire, oh bon Dieu, Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande misère, selon ta grande miséricorde, etc. etc. David confessait. David reconnaît la transgression. Mais l'elle a vu le péché, il pensait tout va est fini. Et ça fait une différence. Entre attendez, oui, entre le pardon de Dieu et les conséquences du péché. Bon Dieu, ne doit pardonner au monde, c'est vrai mais conséquences en l'appellent quand même. Mon Dieu qui doit pardonner ou justifier ou purifier pas un problème. Mais conséquences là. et ça fait les bons yeux dit David. il dit David, tendez pour yola, pardonnez c'est vrai. mais il dit David, peut-être on fait un mieux par le mal, petit péché il a mourir. <rire> petit péché, va a en faire la et regardez bien pour elle là David tendait petit il a mourir. David commence à jeûner. David jeûne, il jeûne, jeûne Malgré David a jeûné. Et puis il un message vient David, il dit David, vous m'avez levé jeûne, Vous m'avez gêné encore Parce que misère, gaspillez temps Il dit, petite là, il mourit. Mais puis la sainteté de Dieu va nous jouer Et il y a un monde qui a joué avec la sainteté de Dieu ce monde qui a marché avec un secret. Parce que Dieu est saint Tenez bien Israël, bon Dieu t'es puni Israël, parce qu'on t'es joué Avec la sainteté de Dieu David, tu es joué avec la cité de Dieu Bon Dieu, tu pas frappé Pour le petit que Batsheba Tu pas le fait Et pour David là Regardez bien Si nous avons un deuxième exemple par exemple Moïse Dieu est le Moïse Dieu dit Moïse, depuis dans l'exemple 3, Il dit Moïse, je vais vous C'est où qu'a prend le peuple là Pour conduire le canal. C'est où qu'a prend le peuple moyen Pour conduire dans la terre sainte conduit le canala. Mes amis, les Moïse tendent à lui penser son superstar. Parce qu'elle connaît mon Dieu, pas arrivé à la peuple sans lui-même. Et pourtant Moïse font un phénoménal. Qu'est-ce qui s'est passé La caille bon Dieu pas y a un superstar. Bon Dieu respecte le monde qui marchent dans la sainteté. Et ça sais pas combien de temps de ministère je ne Mais pas combien de temps on marche mon Dieu. Ça va regarder, mais en vérité Même si c'est son petit monde tout petit Qui vivent dans la sainteté Le grand par son gros leader Qui vit dans le péché Parce que bon Dieu marchait Derrière la sainteté Depuis qu'on a la sainteté qui paraît, Et puis la présence de Dieu marchait <'en> Moïse <Maurice, t 'en> <t 'en> <t 'en> Bon Dieu dit Moïse Peuple à soi de l'eau Ou mec parler avec Roger Et puis qui que Moïse Moïse frappe au -a. Et puis sorti dans le <rire> Prêtez-moi attention. Moïse frappe au chien. <rire> sorti quand même. Je vais poser en question Qui ça, bon Dieu, dit le ou bien parler Je vais vous dire Qui ça, bon Dieu, dit le ou bien parler Bon Dieu, dit il parler avec le Moïse, qui ça, Moïse fait dire Frappe au chien. Maintenant, si bon Dieu dit parler, Moïse frappe. Global de sortie. Si mon Dieu dit parler, il désobéit mon Dieu, il frappe. Global de sortie. C'est ça qui fait qu'un pile de monde qui a fait le ministère ne pas ça. Le bon Dieu bénit le peuple, le bon Dieu voulait bénir le peuple, il a utilisé n'importe façon. C'est ça qui fait dans Marc marche chapitre 7. Jésus-Christ dit l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas ça qui a pris en ans, mais c'est ça qui a sorti. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ dit au dernier jour il y a des gens qui ont dit Mec, nous avons fait miracle dans nous, Maître, nous avons prophétisé dans nous, nous avons chassé des démons dans Jésus-Christ a dit en vérité Je ne peux jamais reconnaître nous. Et l'église qui s'est passé, bon se reconnaître que le seul monde, c'est le monde qui marche dans la sainteté. Comment ça ne va pas marcher dans la sainteté Dieu, va Bon Dieu, pas qu'on nous. Bon Dieu, pas qu'on nous. C'est ça que fait mes frères et sœurs. Les très, les très importants pour chaque monde qui a servi bon Dieu. Pour regarder comment il a servi bon Dieu. Est-ce qu'il a servi bon Dieu dans la sainteté? Parce que quand nous avons dit, ça me dit là. là il est assez fort. Et maman, de près de ma attention, vous dit. à dire. Ou quand un prédicateur, il est tombé dans le péché hier samedi. Et puis dimanche matin, il est sa tête est il a finalement dit qu'il allait en et puis dimanche matin, il a prêché message, tête chargée, monde béni. Quand il a des gens qui vont dire comment ça fait, qui ça passé Les bons dieux ont gardé Jacqueline qui habillait bien cher, qui vient de l'église là. Il y a des gens qui s'habillaient de l'église là. Il y a des gens qui s'habillaient comme taxis payés pour venir l'église là. Pour un péché, il ne peut empêcher être béni. On va bien demander bon Dieu a un peuple béni à cause de nous. Moïse, ou pas de mais peuple s'en la au nom de Jésus. Alléluia Moïse, ou des malgré tout parler ou frapper, m'a foré devant Dieu, m'a fait le sortir dans le rocher, mais cependant a fait des canan Devant cette telle mon Dieu, par exemple, pièce, mon lavage, je suis Et regarde bien, Moïse, ton là Aaron finit de mourir. Pendant Aaron finit de mourir, et puis mon Dieu dit, Moïse, vous mettez un jeu quoi, oui. Aaron, je ne mets pas là. Puis devant, c'est où même? Vous mettez un jeu quoi. Moïse, vous mettez un ou vous mourir quand même. Vous mettez un vous mettez visage, vous seulement, vous mettez Moïse, vous mourir pourquoi pour qui ça? Parce que vous parler dit, vous frapper et puis bon Dieu, regardez, regardez qui ça, bon Dieu dit. Les Moïse sont frappés. Bon Dieu dit, peut-être pas sanctifié, non, dans non, Dieu, peuple là. mais trop. Et Moïse ça, Moïse, mon Moïse pas sanctifié, non, bon Dieu, devant le peuple là. Il est pas sanctifié, non, bon Dieu, devant peuple là. Peut-être ça, bon Dieu, dit Moïse, ou à Troisièmement, qui ça nous qui exemple nous capre encore Nous avons un exemple, belle le roi ben dans Daniel chapitre 5, ben Chansa, qui s'est passé, Il a attaqué Israël et puis il prend tout le peuple Israël là, Il a avec en Babylone. Et puis qui s'est ben fait encore? Il a pris dans le temple là, il a tout ça, bon Dieu t'a gagné, il prend pris un vaisseau, bon Dieu, vous imaginez, tout le vaisseau sacré, tout le vaisseau saint, bon Dieu t'a réclamé. Et Belshazzar lui prend tout gode, lui le bord, il prend le vaisseau, il prend la fourchette, il prend le vésol. Et puis il allait à Babylone, bon Dieu ne dit rien dans ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé Belshazzar lui réunit tous les grands du royaume. Il réunit toutes les grands têtes dans le royaume. Et puis il dit, nous parlons de fête. Nous parlons de remercier les démons qui étaient dans nos victoires nous allons remercier idole nous parce que c'est eux même qui fait nous battre Israël c'est eux même qui fait nous prendre coupe l'éternel là nous allons faire fête pour ça et puis qui ça monsieur fait monsieur rassemble depuis ces vieux concubines lit gagnent femme d'ailleurs prostituées, et puis il fait le chita sous table là et puis qui est ouais monsieur fait il prend coupe pour dieu te dédicer, est qui il vit du fait la donne, et puis prostituée femme levé le garçon ou Abel chaza a bamboché a piafé a joui la près nan couple éternel là et puis automatiquement yo prend couple là yo dans nan bouchou et puis et ou a Abel chaza li un droit qui parèt nan muyan li di chaza conte conte pèché difficile alléluia il dit faire pour déso ça fait là ou mettre compter jouyo parce que je finis, finir ou mettre peser regardez bon dieu dit me chasa l'aime ron plateau balance moi moi pas gain poids moi moi faible troisièmement difficile ma division royaume non bec chasa l'aime monsieur regardez doit la quand écrit monsieur tremble qu'on fait moi, parce que bon dieu balance et puis qu'est-ce qui s'est passé l'église bec chasa va mourir je parle le traîner, mes chers amis, dans la même soirée. Mes chers amis, Dieu parle pas jouer avec la sécurité. Et je courage pour tout ça. Gardez bien, oui. Vous pouvez vous en depuis notre temple, mon Dieu va dire. Vous pouvez vous en à mon Dieu va dire. Yo mettenan Dieu a le bon Dieu agit c'est là yo prend godé parce que c'est cette qui en action et me pour me dire y a plus qu'on godé si on godé miracle et la vie la vous plus qu'on soit monde qui vient sous la vie la croiser avec la sainteté de Dieu qui ça avec la vie nous en vérité si on compte qui a fait la vie qui a impacté la terre. Ils ont seulement. Ils ont seulement. Ils ont seulement les chaves au royaume et vous-même. Amen. Au plus qu'on compte. Au plus qu'on Et Et que des montagnes de la, qui est en dedans, la présence de Jésus-Christ qui est dans. Parce que Jésus-Christ dit, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, du Saint esprit puisque quand c'est temps cet esprit pas dans rien qui a vite déchouqué la présence de Dieu à travers la vie où l'église sont acclamés bon Dieu pour présenter ça la présence de, de Dieu c'est lui qui met là c'est lui qui fait chita là Mais plus qu'on connaît moi plus qu'on connaît moi plus Alléluia. Mes chers amis, dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit, regardez, offrez vos corps. Je vous exhorte, mon frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, à travers le Nouveau Testament, Dieu exige la sainteté. Dieu exige la sainteté. Tenez, ça me va dire pour me terminer. Bon Dieu. Ce n'est pas derrière où Dieu marchait. Dieu marchait derrière la sainteté qui en donnait. Dieu va marcher derrière la pièce monde. Lui marchait derrière la sainteté qui en donnait. Et automatiquement, il y a des qui la sainteté pour vivre dans des zones Bon Dieu, tout va bien. Bon Dieu, tout va automatiquement. Parce que la sainteté de Dieu, c'est lui qui râle. Vous voyez ça peut-être que ça dit dans le psaume 34 verset 8, Il dit l'ange de l'éternel qui s'a. Camp autour de ceux qui le créent et les arrachent. Là, tôt, il les arrache. Donc la sainteté lira les bons dieux. Lira les bons dieux. Mais malheureusement, quand il y a 5 femmes, l de monde qui va comprendre le son 24-28. Il pense même s'il y a cinq femmes, l'ange de l'éternel. Qui l'ange de l'éternel? Même s'il a vu dans des hommes, l'ange de l'éternel. Mais quand vous ne pouvez pas comprendre, l'ange de l'éternel, ce n'est pas un ange lié vraiment. Mais ça, il y aurait laissé la Christophanie, la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, l'ange de l'éternel, ce n'est pas un ange lié, mais c'est Jésus-Christ. Pour qui ça me dit ça Ou après, elle dit camp autour de ceux qui le craignent. Pour qui ça Il y a un ange qui ne pas camper autour de mon monde. Il y a un ange qui à gauche. La campe à droite, la campe en l'air, la campe est devant, la camp est derrière. Mais elle dit autour. C'est l'omniprésence. C'est l'omniprésence. Les tout contents en même temps. Et regardez bien, l'ange de l'éternel, Jésus-Christ, campe la position. Et puis regardez qui ça dit autour de ceux qui, ça, qui le créent. Ça veut dire que la crainte de Dieu, l'ange de l'éternel va campant. Dès que nous avons de péché, même si on a les sommes 23. Je suis un garçon, je suis dans ces balle, et puis pendant que je suis dans ces balleurs à 2h du matin, je rentre la caille. Et puis pendant que je suis à monter la vie, je me demande une société quoi ça, monsieur. Je commence à aller somme 23. L'éternel est mauvais. Je ne pas cœur derrière. Je dis son 23, somme 23, somme 23. chéri bon l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal car cela. Et puis pour le marché, te dit, vous mettre fin de réciter son 23, la manje après a dit monsieur, c'est nous, et eh, eh, oh, nous sommes dans le règles Nous bien réciter droit, et puis nous confinons dans le vol. Bon. Et finalement, malgré monsieur, c... malgré monsieur, c... fin devons réciter notre bien droit, je prend monsieur. C... Parce que l'évangile, ce n'est pas ça que dit, mais c'est ça que nous Alléluia. L'évangile, ce n'est pas ça pas ça avons proclamé, mais c'est ça qui est en dedans. Hein, en vérité. Qui demande mon qui là, même si va dire son 23 toi berger en dedans, la marche à berger, la courir à berger, et pas son 23 qui fait bonjour briser j'aime Mais c'est ça, m'y a et c'est ça en dedans. C'est ça qui est en dédans. En vérité, même si on avez ma chine prête près de la veine, pas au faut, le berger est là. Pas rien que la privée, Et y est, aïe. Eh, ça ne va pas permission. Parce que le berger habite en moi. Alléluia. Mes chers amis, il me plaît tout ça avant de terminer. Que même Jean coupe euh, belle garde, coupe l'éternel là. Il était chaviré. Même Jean ouais, la L'avoue, regardez. Dès vous vivez dans la sainteté. Où est-ce fait grand prière Non. L'éternel marche avec vous. La grâce a reparlé. Ouais. Et ça fait dans Jérémie 1 verset 12. Regardez qui ça, prend, Dieu dit oui. Dans Jérémie 1er verset 12. Dieu dit, je marche. Je nomme ma parole. Jérémie 12. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu, c'est son seul bar à veiller. C'est sur sa parole. Ce n'est pas sous moi que mon Dieu veille. Regardez, est-ce qu'un une vie attaché à la parole Et en vérité, tout petit qui fils qui est attaché à la parole, tôt ou tard, bon Dieu, a va retirer le côté lier. Est-ce que l'église a là depuis que vous attachez la parole bon dieu tôt ou à tôt, la vie vous contre elle ma femme vient du comme ça la vie doit sanctifier depuis la vous sanctifiez mon frère la grâce de dieu a été ça quand même pour venir retirer on va si on prend quelque exemple avec vous ou bon dieu bon dieu regardez si on prend Joseph Joseph bon dieu fin ballon promesse Dieu dit, mais qui j'ai ma avec vous, mais qui compte ma prière avec vous? Frère Joseph, il a la gueule dans plus. Il a retiré le plus, il a fan ni comme esclave. Quand il est a comme esclave, il a la Potiphar, madame Potiphar, tu tomber dans le péché avec Joseph. Joseph dit, madame Potiphar, est-ce que nous mettre un grand mal devant Dieu? Joseph marchait dans la sainteté. Et puis la Bible nous dit, quand Joseph marchait droit, texte a dit, Dieu fut avec Joseph. Dieu marchait avec Joseph, Joseph est entré dans la prison, il n'y a pas fait rien qui méritait la prison, mais bon Dieu marchait avec lui, bon Dieu dans en prison, en vérité, il y a des gens qui marchaient droit à bon Dieu, les gens doivent souffrir aussi, mais demain si Dieu veut, on va changer pour la vie, parce qu'ils marchaient droit à bon Dieu, les Josephs deux ans en prison, et puis bon Dieu dit Joseph, fini. tribulation est finie, ou sorti, et ma foi deuxième grande tête dans le pays d'Égypte. Bon Dieu, levé Joseph. Si ma un deuxième exemple, Chadrak me Chadrabe dans Esaïe chapitre 43, verset 1 à 2, bon Dieu dit peuple là, si nous traversons le fleuve, si nous traversons le gloire, le va couvrir le tête Si nous passons dans du feu, tu fais pas faire dans rien. Et puis qu'est-ce qui s'est passé Shadrach, m'a fait mettre des dit N'importe qui pas posté pas bons. M'a mettez du feu sous lui. M'a poulé dans la fournaise là. Et puis la Bible nous dit, il a chauffé la là sept fois. Et puis il a conduit pour pour aller dans la là. Et puis la Bible nous dit, les gens qui t'accompagnent, monsieur, ils sont tombés. Ils ont fait tout. Et puis malgré du fait que le tu fais monsieur, chaque arme, chaque avec de gauche, il n'y a pas avancé dans du feu tu Dieu fait pas faire, parce que bon Dieu, sur sous parole Ma semaine, vient pour me terminer, Dieu veillait sous parole lui. Dès de la parole de Dieu, Dieu fait les hommes, pas qu'à en vérité. debout vous marche avec la parole de Dieu, mal fait t'es voilà, quest là qu'il va qu'ils en bataille, parce que Dieu sur sous parole Et me déclare sous l'Église là, que bon Dieu veille sous la parole lui, à a travers la vie, qu'il qui a marché dans la parole, qui ont marché la cet été était tout tu fais Vous avez la gueule là la en vérité. Vous avez rentré là-dedans, on avez sorti. Pa a la priver, wa, pas de rien qui a Parce que marchait dans la CTT, que Dieu vous bénisse. L'on finit de message des messages, ça, je ne sais pas qui sont avez dit tout. Mais moi-même, je me sens que, frère, ça, s'il était à même objectif jusqu'à sa mort, il a déjà éclipsé un monde qui est le pasteur Amel Lafleur. Il a déjà éclipsé un monde qui est le Mackinson il déjà éclipsé en pile l'autre monde qui dans secteur là comme par exemple le pasteur Timanchette parce que moi e je ne à là c'est en question de a tiré sous l'autre c'est suis capable dire la trivialité évangélique à travers des prêches ben je ne à là frère Josué vini dit, capable dire déstabiliser tout monsieur ça m'a voyé monal dans polémique mais j'en l'a parlé la prêché assez en façon pour dire que ben écoutez l'évangile n'est pas en question de polémiquer il est en question de fusionnement qui pour faire... pour que tout le monde allait dans la même direction et puis fait travail à mieux mais ben, écoutez beaucoup de courage à équipe détente là beaucoup de courage à vous frère Josué parce que loi font bagay comme ça ben tu parce que c'est un grand restez comme ça